Merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant maintenant 3 ans. Comme vous pourrez le constater, la chaîne a beaucoup évolué pendant ces 3 années et moi avec. On m'étais fixé un objectif l'an dernier et c'était celui d'avoir atteint 500 abonnés au moins d'ici janvier 2019. Cet objectif a peut-être été atteint ou non. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on est en juin 2019, plutôt vers la fin. Et pour l'instant, c'est mal parti, mais bon, on ne sait jamais dit. Quoi qu'il en soit, qu'il soit atteint ou non, d'autres choses un peu plus personnelles sont venues se rajouter et m'ont poussé à mettre la chaîne au moins en pause. Je ne vais pas développer ici les raisons personnelles qui me poussent à mettre en pause la chaîne. Peut-être vous le saurez un jour, peut-être je vous en parlerai, peut-être pas, qui sait, on verra bien. Je ne sais pas si je reprendrai la chaîne un jour, j'aimerais bien. Peut-être que ça se fera, mais pour l'instant je ne préfère pas me prononcer à l'avance. Sachez que j'ai pris énormément de plaisir à partager toutes ces vidéos et à vous faire apprendre des choses, ou pas, et à vous avoir ennuyé avec des règles de phonétique que certains croyaient devoir apprendre par cœur. Mais pour l'instant, je dois faire au minimum une pause. Cependant, même si je mets la chaîne en pause, la chaîne restera toujours ouverte et les vidéos resteront en ligne. Vous pouvez toujours partager ces vidéos, mettre un pouce vers le haut ou encore vous abonner. J'espère qu'on se reverra et en attendant, je vous dis au revoir.